Bonjour à tous, nous sommes dans une salle de classe du siècle des Coudriers et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle est la surface de cette pièce Avant de voir l'air, on va définir le périmètre. Un périmètre, c'est la longueur de la ligne qui entoure une figure géométrique. Donc, Par exemple, si on prend un carré, le côté du carré c'est petit c, donc le périmètre du carré, c'est 4 fois le côté, 4 fois C. On reverra plus tard dans l'année, quand on fera l'écriture avec des lettres, l'écriture littérale, qu'on peut écrire 4C, ce qui équivaut à 4 fois le côté, 4 fois C. Si maintenant on prend ce carré en particulier, mettez pause, calculez le périmètre de ce carré. Aucune difficulté, je pense. Vous avez trouvé 4 fois 5 cm, 20 cm pour le périmètre de ce carré. On voit maintenant donc l'air. L'air, c'est la mesure de la surface occupée par une figure géométrique, c'est-à-dire de la partie recouvrant l'intérieur de cette figure. On doit se doter d'une unité d'air, et en général, on utilise le mètre carré, noté m avec un petit 2 en haut à droite, très important de bien savoir l'écrire, avec le 2 en haut à droite. Et par définition, il s'agit de l'air d'un carré de 1 mètre de côté. Donc il faut bien connaître ces définitions. Si on prend un autre exemple, mettez pause, calculez l'aire de ce rectangle. Donc chaque carré dans ce rectangle sont des carrés de 1 mètre de côté, donc chaque carré représente 1 mètre carré d'air. Il y a 8 carrés, ça fait donc 8 mètres carrés. Et on va voir qu'il y avait une autre façon de calculer l'aire de ce rectangle en faisant l'opération 4 mètres multiplié par 2 mètres, ce qui fait également 8 mètres carrés. On passe enfin à la troisième dimension. Périmètre c'est une dimension, R c'est deux dimensions, vous devinez le volume c'est trois dimensions. C'est la mesure de l'espace occupé par un solide. Et tout comme pour l'air, il faut se donner une unité de volume. Et il s'agira du mètre cube, noté m avec un petit 3 en haut à droite. Prenez bien un garde à la notation. Et il s'agit du volume d'un cube de 1 mètre de côté. C'est pour ça qu'on dit cube quand on a un petit 3 en puissance. Comme précédemment, voici un pareil rectangle qui fait 4 mètres de long, 2 mètres de large, 2 mètres de haut. Quel est son volume Deux façons de faire, mettez pause, essayez de trouver. Soit on peut compter le nombre de mètres cubes, de cubes qu'il y a, qui constituent ce pareil rectangle. Et on trouve qu'il y a 16 cubes, donc chaque cube fait 1 mètre cube, donc 16 mètres cubes. Et autre façon de calculer de multiplier 4 mètres par 2 mètres par 2 mètres, les trois dimensions du pareil pipette rectangle, 4 x 2, 8, 8 x 2, 16, des mètres fois des mètres fois des mètres, ça fait bien 16 mètres cubes. Vous venez donc de voir dans cette vidéo que la surface, en mathématiques, on appelle ça une aire, et on va faire une mesure de la longueur et de la largeur de la pièce pour connaître sa surface. à peu près 7 mètres de long, C'est 7 mètres de large, 7 mètres de long, donc 49 mètres carrés de surface. On a fait les mesures en foulée de M. Argériades, ce n'est pas l'instrument de mesure le plus précis. On pourrait refaire la même mesure avec un instrument plus précis. En attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.